Nous sommes embouteilleurs, nous travaillons dans le domaine des boissons sans alcool. Notre société embouteille la marque Cristaline, Montblanc, Vichy, Saint-Yor, Tonon, sur 45 sites en Europe. Nous réalisons un chiffre d'affaires d'un milliard millions d'euros et avec 2000 collaborateurs. RSE veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Le premier mot veut tout dire pour nous. Nous avons une responsabilité importante des produits que nous mettons sur le marché. Donc, effectivement, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, le domaine écologique pour nous est très important au sein de notre société. Depuis 25 ans, nous avons la bouteille la plus légère du marché. Ça, c'est le premier point. Nous avons développé également le bouchon attaché, qui va devenir une obligation européenne à partir de 2024. Chez nous, il existe déjà depuis plusieurs années. Mais il n'y a pas que ça c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont importants pour nous, que ce soit le bien-être au niveau de, donc, de nos salariés, que ce soit l'égalité homme-femme au sein de notre société, que ce soit l'utilisation de tous les moyens, je vais dire modernes, pour pouvoir améliorer l'efficacité dans notre travail. L'économie au niveau de l'embouteillage d'eau, c'est-à-dire absence totale de gaspillage, que ce soit des matières premières, que ce soit de l'énergie, ce sont des priorités qui sont très, très importantes et qui existent depuis de très nombreuses années chez nous. La Société Générale, pour nous, est un partenaire. Pour nous, ce n'est pas une banque, c'est un partenaire. Et c'est un partenaire qui a toujours été présent. La Société Générale travaille avec nous depuis 1953. C'est ce qu'on appelle une certaine fidélité. La Société Générale nous a aidés, nous sommes toujours avec elle. Elle nous aide à investir dans d'autres pays, en France, mais également en Angleterre, en Allemagne. L'ADN d'Alma est un ADN très particulier. Nous avons une certaine conscience professionnelle, en matière forcément industrielle, mais également sociétale. Le personnel qui travaille avec nous fait partie d'une équipe. Moi, j'attache beaucoup d'importance à mon personnel et l'ensemble de ces éléments-là, la recherche et développement, la recherche industrielle, le personnel, les stages de formation et donc la volonté d'évoluer, fait en sorte qu'Alma est effectivement, est leader en France et en Europe dans le domaine des boissons sans alcool.